Le cinéma italien d'hier et d'aujourd'hui vous donne rendez-vous au CGR de Niort avec le festival Cinetalia. Cinetalia, le festival Cinetalia plutôt, euh, c'est un ensemble de films italiens voilà, que, que nous avons voulu pour la première fois euh, représenter ici euh, à New L'idée que nous avons eue c'est surtout de faire des séries. Sofia Loren, la tchocciana et mariage à l'italienne. On a voulu aussi rendre hommage à Gina Lolo Brigida, qui vient de, vient de nous quitter. Il y aura la participation d'une actrice italienne, Valeria Cavalli, qui va présenter son film, qui s'appelle Gianni et les femmes. Les films seront projetés en version originale euh, sous -titré. Il y aura 18 films, il y aura un pass de 48 euh, euros pour, pour voir tous les films et après il y aura 7,90 euros je crois pour, euh, pour le ticket normal. Il y aura aussi un défilé de mode. Et le cinéma italien il gagne à être connu justement parce que euh, d'abord euh, il a l'amour dans, le, dans les thèmes euh, du cinéma, il a l'amour euh, après euh, il a la comédie, la comédie à l'italienne. Et dans le cinéma, le cinéma italien, c'est le cinéma qui utilise le plus d'acteurs et actrices français.